j'espère que vous avez la forme moi bon, ça va hein, tranquille alors voilà aujourd'hui euh, je, je voulais parler d'une petite vidéo qui a bien fait marrer parce que visiblement euh, chez certains ça les a pas tellement fait rigoler justement c'est euh, la on va dire pff, je sais pas comment appeler ça le nouveau carénage quoi voilà, le nouveau carénage de la MT09 qui avait, qui va être développé par euh, la compagnie qui s'appelle Puig. Euh, qui est connu, hein, qui font déjà de. de, de... C'est un ex accessoiriste de moto hein, depuis, euh, depuis un paquet, paquet d'années. Et euh, ça n'a pas fait rigoler beaucoup parce que je veux dire, euh, parce que pour personne dit Putain, il faut, il faut déjà s'acheter une MT-09 qui, qui est quand même vendue au moins dans les 10 000 euros, hein, si je ne me trompe pas, hein, et encore la version standard. <coughs> Et il faut en plus euh, se refoutre euh, un paquet d'argent pour pouvoir changer le carénage complet pour que ressemble à quelque chose donc euh, le prix n'a pas encore été annoncé mais bon vu euh, putain, la transformation complète de la moto qui passe euh, du, du bloc phare avant euh, phare arrière, carrément. Enfin, c'est carrément toute la carrosserie, la moto est méconnaissable, ni plus ni moins. On dirait que ça fait un mix entre un roster et une sportive. C'est très réussi d'ailleurs, c'est très beau, mais vu la gueule complète qu'il faut refaire, il faut carrément tout rebrancher, enlever l'optique le de phare, refaire les câblages et tout pouvoir rebrancher tout. Bon, ils vont faire quelque chose d'assez rapide, ça sera juste du plug and clip, directement... Euh... Il faut vous rebranchez directement les, les commodos de, de bloc phare à ce nouveau, l'arrière-pair, mais enfin ça fait quand même une petite installation. On hein. en aurait au moins pour une ou deux heures de travail. Pardon. Mais c'est surtout le prix, je veux dire, vous commencez à rechanger le carénage complet, total de moto, c'est comme si vous changez tout le carénage de ma moto. Putain, tu en as au moins pour facile, au moins 2 à 3 000 euros. Hein. C'est sûr et certain... À moins qu'ils ont mis vraiment des plastiques. pas de gain. bon, à ce moment-là, ça n'a aucun intérêt. Mais s'ils si ont mis des plastiques... De carré de normaux, je veux dire, de... de un peu comme la mienne, comme n'importe quelle mot autre moto de, de qualité normale. En plus, l'optique de phare avant-arrière, de... De on hein, sur certains. Je dis dire, faut pas passer... les gens qui vont s'attendre à avoir ça pour à peine 1000 euros, ils... ils se mettent le dos dans l'œil euh, sans compter en plus qu'il faut tout installer, tout ça. Euh... Ouais, c'est un peu la <rire> Après, passer ça, euh... c'est très réussi. C'est vrai que, en même temps, ça vas me dire, vu la tronche qu'elle a, la MT-09 standard, enfin la MT-09 en général, MT-07 compris, hein, euh, c'est pas très difficile de faire mieux. Je veux dire, plus dégueulasse que ça comme design, vous pouvez pas trouver. Je l'ai vu en réalité. Beaucoup qui disent, ouais, mais il faut la voir en vrai, je l'ai vu en vrai, elle est pas belle. Il voilà, faut, faut, faut, faut, faut arrêter un moment de dire les choses, euh, de dire, ouais, mais il faut les voir en, en réalité pour voir, peut-être que ça va améliorer la chose. Non, si quelque chose est moche sur photo ou vidéo, ça sera moche en réalité c'est aussi simple que ça le moteur il a toujours est très bon et ça doit être de, diamètre, de la fiabilité tout ce que vous voulez comme on va mais si, la, si, si le, la moto en général est dégueulasse elle est dégueulasse euh, parce qu'il n'y a pas que le, le bloc phare qui est moche sur la mt 09 il y a aussi le réservoir et, enfin, tout est agencé de manière que dire, ça fait un mix entre un roster et une super moto ça ça je sais pas ça a été designé avec les fesses et c'est très moche Or là, avec donc, ce, ce design euh, par Puig, euh, euh, franchement, euh, la moto de, on va dire, d'un 12-13 sur 20 de, de, de design, elle passe à un 14-15, hein, même presque un 16 sur 20. La moto est très belle. Hein. La moto est très belle. Euh, moi, ça m'a fait penser. Je dis, attendez, là, ça me tourne un sec à mort. Je passe en La première fois que je suis monté ici, j'étais en super mode, j'ai tiré tout droit. Je suis Arrivé à fond, je m'attendais pas que ça soit si serré, carrément presque à un angle à 90. J'ai tiré tout droit. Heureusement qu'il n'y avait pas de voiture qui arrivait en face parce que non, je me la payé. Et j'ai freiné vraiment en urgence. Je suis presque arrivé dans le <rire> mur carrément. Dommage que le genre, j'ai pouvais pas filmer. J'avais pas la caméra parce que c'était à mourir de rire. Euh, Sur ça, ça m'a toujours traumatisé. Ce virage, je m'en suis souvenu toute ma vie grâce à ça. Et bon, euh... voilà, de toute façon, et euh... Donc oui, moi ce que je trouve aberrant, je parle avec certains comme j'ai commentaires, c'est que vous balancer une moto qui vaut 10 000 euros et vous êtes obligé de rebalancer 3 000 pour améliorer le design, c'est complètement incroyable. Surtout qu'une grosse compagnie comme Yamaha, qui est même niveau que l'on c'est une compagnie qui a énormément connue, euh, sans même pas foutu de faire un design correct, que ça soit obligé d'être une petite compagnie comme Puig, et c'est pas non plus une immense compagnie, on croyez euh, elle a pas une aura comme le Thierry Yama et qui sont obligés de eux de refaire un design, de refaire tout un carénage pour que la moto puisse ressembler à quelque chose. Parce que si on arrivait à faire un carénage complet comme ça, c'est que vraiment il y a eu énormément de personnes dans le monde qui ont dit que le design était dégueulasse. Parce que sinon ils sont pas parce que eux c'est des accessoiristes. Ils font des, des rétroviseurs, des garde-mains, des petits sauts de vent, enfin des trucs comme ça. Hein. Je ne les ai jamais vu refaire une moto entière, hein. carrément ils refont la moto entière, hein. la boucle arrière ils refaire le, le phare et tout, l'avant, le, le, le côté et tout, enfin, la moto elle est refaite, fait, en fait hein. j'avais fait une nouveauté aux présentations, je vous mettrai en, en, ça en lien euh, sur ma chaîne, et puis, voilà, comme vous voyez la gueule de la moto, elle est carrément transformée, elle est méconnaissable, c'est que je vous dis, ça ressemble entre un roster et, et, et, une, et une sportive, et avec une forte inspiration du Dugati, donc, euh, d'ailleurs, le carénage est tout rouge, mais je pense que vous pourrez l'avoir tout noir et tout ça. Les, les couleurs, ils vont, ils vont faire des, des trucs de couleurs Mais je trouve ça complètement aberrant Après bon, pour finir, on va pas épiloguer pendant 20 ans Est-ce que je le conseille Oui, forcément oui, parce que si vous avez une MT-09 Enfin oui, tout dépend si vous, avez, si vous aimez pas votre carénage Moi je sais que la MT-09, je pas acheté Avec la gueule de Moi une moto dégueulasse comme ça euh, Elle a beau avoir un moteur, une fiabilité exemplaire euh, Même pas en raison C'est pour ça que la mienne, je la mienne Parce qu'elle elle est peut-être sobre elle fait peut-être néo-rétro ça, mais au moins elle ressemble à quelque chose. Alors que l'autre, elle, elle, elle ressemble à rien. Ça, c'est clair. Les mailles sont surtout bons pour le off-road. Hein. Tout ce qui est motocross, trail et sportive, ça va. Mais les rosters, franchement, même les néo-rétro chez eux, les XSR, tout ça, elle ressemblent ressemble à rien du tout. Elles ressemblent. À... Ils sont vraiment, vraiment pas douloureux. Pourtant, les ténéries, tout ça, sont très belles. Les motocross, les 250 cdf et tout ça. Les quads aussi sont très beaux chez eux. Les sportifs, les reins tout ça, magnifique, autant euh, les XSR 700, 900, les, les MT-07, MT-09, elles ressemblent à rien du tout, ne ressemblent à rien, c'est vraiment, c'est dégueulasse, c'est pour ça, euh, oui, je vous le conseille vivement, si vous avez le pognon hein, déjà, parce que ça va être, ça, ça va être, ça va être vendu cher, hein, sur, hein, au moins de 3000 euros, hein, même, j'ai plus dans les 3000 que les 2000, si vous avez l'argent, et aussi, parce que, voilà, si vraiment, vous êtes dégoûté de votre design, quoique que ça peut être bizarre de votre part d'avoir acheté une moto, si vous êtes dégoûté à la base de son design, bon, enfin, bon, en tant que vous soyez vraiment un fan de la marque mais oui, il, faut, il vaut mieux acheter ça et refaire un design complet que d'avoir une moto qui n'en pas rien bon. après ça, chacun fait comme mieux, moi je vous donne ma vie. la vie c'est mon avis à moi mais hein. j'ai voulu revenir sur cette, sur cette news que j'avais fait parce que ça m'a fait marrer que vous avez refaire un design entier une moto, <rire> une moto qui a été conçue par une grande marque Ils sont même pas foutus de faire un design correct ça, ça, ça, ça me fait juste marrer bon, enfin, bon, voilà en tout cas, je vous remercie pour votre fidélité, on est déjà à 1480 abonnés, euh, un truc comme ça, hein, 82 je crois, non, 82 je crois, 82 482 abonnés, ça augmente à mort tous les jours, c'est grâce à vous tous et toutes que la, ben, la vidéo, la chaîne continue et euh, elle continue sur cette lancée, espérons que ça continue toujours en 2022, 2023, 2023 passe hein. les, les mois passent les mois passent donc euh, voilà écoutez je vous souhaite une bonne continuation un bon ride à tous et puis si vous avez des suggestions ou, autre, ou même des commentaires à faire sur la vidéo n'hésitez ben, pas à le laisser en commentaire il y a aussi ma mon email qui est dans la dans la partie euh, descri description de la chaîne à la fin si vous voulez me contacter pour me poser des questions ou si vous avez des interrogations autre, voilà. allez je vous, donne, je vous souhaite un bon ride ciao ciao